La capture se fait au moment où on relâche le bouton gauche de la souris. On ferme Word et la fenêtre de capture, puis on accède à Smart Notebook. On dispose alors l'image dans la page du tableau, et celle-ci étant toujours sélectionnée, on clique sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit « Verrouiller », puis « Verrouiller en place ». Ainsi, rien ne bougera quand les élèves viendront compléter le document on peut préparer une deuxième page du tableau comportant le corrigé. Pour cela, il suffit de reproduire la première page à l'identique et de la compléter. On affiche le sélecteur de page, on clique sur la vignette de la première page, puis sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit « Cloner la page ». On clique sur la deuxième vignette pour sélectionner la deuxième page. Pour saisir les textes du corrigé, on prend l'outil « Texte ». On affiche les propriétés. On choisit un style de ligne noire, la police arial, la taille 16 et la mise en gras. On tape les éléments du corrigé. Ils auront tous les attributs que l'on vient de définir. On clique ensuite sur l'outil sélectionné et on déplace les textes pour les aligner au mieux dans la page. Pour finir, on clique sur « Enregistrer » et on sauvegarde le fichier dans son espace de travail.